Dans le cadre des troubles sur la déficience sensorielle, nous allons maintenant parler des troubles de la fonction visuelle. Alors, ce, ce module a été conçu et préparé avec les professionnels du CAMS de Villeurbanne, du CAMS Déficient Visuel, donc Centre d'Action Médico-Social Précoce qui intervient auprès des élèves qui présentent une déficience visuelle, des élèves âgés de 0 à 6 ans. Alors je vais commencer par la partie qui va concerner la définition de la déficience visuelle. Sur votre livret d'accompagnement, ça va correspondre aux diapositives numéro 1 à 5. Alors tout d'abord on va vous présenter euh, le fonctionnement de l'œil, hein, sans faire un, un, un cours d'anatomie, mais juste les éléments clés du fonctionnement de l'œil. Donc vous pouvez voir sur ce schéma, euh, principalement, les, enfin, vous pouvez voir les éléments principaux qui composent euh, la vision. Donc premièrement, la cornée. Donc la cornée, c'est une membrane transparente euh, qui se trouve sur l'œil. Euh, généralement, elle peut être euh, sujette aussi à des traumatismes. Je pense notamment quand on a un corps étranger dans l'œil ou une brûlure, ça peut effectivement affecter cette, cette cornée. Un autre élément important, c'est ce qu'on appelle le, le cristallin. Alors le cristallin, c'est une sorte de, de, de lentille qui permet d'orienter les, les rayons lumineux dans, dans le fond de l'œil. Euh, cette lentille, euh, ce, ce cristallin, quand on vieillit, hein, il perd de son élasticité, c'est ce qu'on appelle la presbytie et c'est ce qui fait qu'on va avoir une vision nettement moins nette, notamment une vision de, de près. Euh, le cristallin aussi, certaines personnes qui vont avoir une opacité de ce cristallin vont être opérées, hein, c'est ce qu'on appelle l'opération de la cataracte. Un autre élément important dans le fonctionnement de l'œil, c'est la rétine. Donc vous voyez que la rétine, c'est ce qui fait tout le, cette membrane qui fait tout le, le tour de l'œil et qui est reliée au nerf optique. Donc le nerf optique va transmettre au cerveau les informations. Alors pour information, la rétine, elle est composée de deux parties. La rétine centrale, donc la rétine centrale, c'est ce qui va permettre une vision précise. Il y a des cellules dans cette rétine qui sont spécialisées pour la vision précise et la vision diurne. A l'inverse, la rétine périphérique va plutôt concerner la vision nocturne. Elle sera beaucoup moins précise, mais elle permettra aussi de percevoir tout ce qui va être mouvement. Alors, ce qui est important de retenir... Au niveau de l'œil, c'est que vous avez euh, trois éléments qui entrent en compte dans ce qu'on appelle la vision. Hein, l'œil, l'organe visuel, mais aussi le nerf optique qui va permettre de transmettre cette information lumineuse en information électrique. Et puis, on aura bien évidemment le troisième élément qui est le cerveau qui va permettre aussi de, de décoder, de mettre sens à ce qui est, à ce qui est visible. Donc, il peut y avoir euh, des éléments qui vont dysfonctionner au niveau des trois niveaux, hein, c'est-à-dire au niveau de l'œil, au niveau du nerf optique ou au niveau du traitement de l'information par, euh, par le cerveau. Alors, quand on est déficient visuel, euh, il va y avoir deux, deux mesures qui vont être importantes. Euh, la première mesure, c'est ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Donc l'acuité visuelle, c'est ce qui permet, c'est l'aptitude de notre œil à, à percevoir les, les détails à une certaine distance. Donc en général, quand on va chez l'ophtalmo, euh, c'est ce qui est mesuré sur une échelle en dixième, hein, généralement, une bonne vision correspond à 10 sur 10. Un deuxième élément qui est pris en compte dans la déficience visuelle, c'est ce qu'on appelle le, le champ visuel. Donc le champ visuel, en fait, c'est euh, notre capacité à percevoir l es... enfin, un espace, hein, l'étendue de l'espace, sans que notre œil bouge. Donc généralement, hein, quand nous sommes face à un objectif, nous pouvons aussi avoir une vision latérale. Hein. Donc notre, champ, notre étendue du champ visuel, généralement, correspond à euh, une étendue de 180 degrés. Alors, être déficient visuel, justement, eh bien, c'est l'idée que euh, notre vision binoculaire va euh, être très impactée. Alors, quand je dis vision binoculaire, c'est qu'effectivement, pour parler de déficience visuelle, euh, il va falloir, qu'on va prendre en compte les deux yeux. Hein. Donc, si par exemple, on a un œil qui voit très bien et un autre qui ne voit pas bien, euh, à ce moment-là, on, on ne sera pas dans le champ de la déficience visuelle. On aura euh, de la même manière que quelqu'un qui va porter des lunettes n'est pas considéré comme déficient visuel. Hein. La déficience visuelle, elle se mesure avec la meilleure correction possible. Hein. Donc je le redis, euh, une vision binoculaire, c'est-à-dire euh, les deux yeux, et puis avec euh, meilleure correction possible. Et bien pour revenir sur euh, la diapositive précédente, L'idée, c'est effectivement, on considère qu'une personne est déficiente visuelle quand son, son acuité visuelle est en dessous, normalement, de 4 dixièmes avec correction. Alors, vous voyez qu'il y a différents degrés aussi, hein, et que quand on parle de déficience visuelle, on n'est pas forcément dans la cécité totale, mais on peut avoir une vision très, très impactée. Alors je redis donc que le fait de mettre des lunettes peut généralement euh, n'améliorera pas la déficience visuelle hein, puisqu'elle euh, est mesurée déjà avec la meilleure correction possible. Juste pour rappel quand même sur euh, aussi le, le fonctionnement de, de l'œil, euh, généralement donc là vous voyez que sur ce schéma euh, l'œil bleu c'est l'œil j'allais dire euh, normal, celui qui voit très bien. Donc si vous regardez bien la lumière qui entre dans l'œil. Elle va arriver sur la rétine, donc la rétine je vous rappelle que c'est la membrane qui entoure l'œil. Donc si vous regardez bien sur le schéma de l'œil bleu, vous voyez qu'elle arrive à un point central hein, au fond de, de l'œil. Par contre, quand l'œil est hypermétrope, l'œil il est trop petit et donc vous voyez que euh, la lumière, hein, le, ça ne va pas se croiser au niveau de, de cette rétine mais bien plus loin donc du coup, euh, la vision ne sera pas bonne et il en est de même pour l'œil myope où là l'œil est trop gros et où effectivement le faisceau lumineux n'arrive pas euh, sur euh, un point précis de, de la rétine puisque c'est beaucoup de plus loin. La déficience visuelle, elle peut être congénitale ou acquise. Alors congénitale ça veut dire que l'enfant dès la naissance va être déficient visuel, ce qui veut dire que forcément ses repères ne seront pas les mêmes qu'un enfant qui a eu la vision et qui va petit à petit avoir une dégénérescence de cette vision. Alors justement en parlant de dégénérescence, hein, l'idée c'est que la déficience visuelle peut être aussi stable ou évolutive avec parfois des élèves pour lesquels la vue va se détériorer au fur et à mesure. Et donc du coup ça va aussi impliquer euh, beaucoup de phénomènes d'angoisse qui peut nécessiter euh, un suivi psychologique. Hein. On imagine tout à fait que euh, l'élève qui sait ou qui se rend compte que sa vue diminue être très anxieux par rapport à, à son avenir. Euh, la déficience visuelle aussi elle peut être ce qu'on appelle isolée ou non hein. et il faut savoir qu'un certain nombre d'élèves, d'enfants, vont présenter euh, des troubles associés à cette déficience visuelle, euh, notamment par exemple dans le champ du polyhandicap. On peut aussi avoir des enfants qui vont avoir une déficience intellectuelle, une déficience motrice et une déficience sensorielle. On retrouve aussi beaucoup d'exemples de, de personnes avec une déficience visuelle qui ont un autisme associé. De la même manière, certains élèves peuvent présenter euh, des pathologies qui vont entraîner une surdicécité, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, tous les, les, les organes sensoriels, hein, que ce soit les oreilles, où la vue euh, ne vont pas fonctionner, et du coup, on va parler de surdicécité. Alors, je ne vous cache pas que euh, ces élèves, euh, au niveau de la communication, hein, euh, relèvent de situations euh, d'accompagnement relativement complexes. Alors le, le rôle principal qui va être attendu des AVSH qui vont accompagner des élèves avec des troubles de la fonction visuelle, c'est bien évidemment d'assurer essentiellement leur sécurité, hein, leur installation et euh, le fait qu'ils soient confortablement installés, mais aussi euh, ça va euh, être nécessité un accompagnement, on le verra au niveau de la vie sociale et relationnelle, au niveau de la vie quotidienne, mais aussi au niveau de l'accès aux activités d'apprentissage.